Bonjour mes chers élèves, alors cette fois on va voir des reprises, Ça se forme de soutien et révision pour les cours de langue. Euh, mes chers élèves de C1, vous êtes le bienvenu. S'il vous plaît, prenez votre cahier d'activité, page 14, d'accord On va voir quelques activités, correction des activités. Allez-y Prenez, s'il vous, euh, vous plaît, votre cahier d'activité, l'arbre au mot. Pour tout de suite. C'est la reprise. Soutien. Alors, ouvrez, s'il vous plaît, votre cahier d'activité, page 14. D'abord, euh, explication des questions. Souligne les groupes de mots qui sont des phrases. Vous allez souligner les groupes de mots qui sont des phrases. Écris la lettre qui désigne la phrase, soit au passé, au présent, ou au futur. Écris les mots dans le tableau. Euh, des mots où tu entends le son O et des mots que tu n'entends pas le son. Approfondissement. Construis des phrases en choisissant parmi les étiquettes suivantes. N'oublie pas oui. la majuscule ou le point. Et à la fin de chacune des phrases que tu as écrites, indique s'il s'agit du passé, présent ou au futur. Et complète les mots avec O, ou, en, ou bien O. Alors on va commencer par euh, ça. Euh, celui les le groupe de mots qui sont des phrases. Aujourd'hui, l'écolier récite sa leçon contente et maîtresse. Les élèves feront des exercices ce soir. Avant-hier, Afifa et Karima ont joué à la Marelle. Surveille, récréation, la haine. » Alors je vois qu'aujourd'hui l'école récite sa leçon. C'est une phrase correcte. Les élèves feront des exercices ce soir aussi. Avant-hier, Afifa et Karima ont joué à la Marelle. Alors aujourd'hui l'école récite sa leçon. C'est une phrase. Les élèves feront des exercices ce soir aussi. Avant-hier, FIFA et Karima ont joué à la marée. Les autres noms. Contente et maîtresse. Non, on dit maîtresse et contente. Euh, ici, euh, euh, elle surveille la récréation. Elle surveille la récréation. Elle avec majuscule. Euh, majuscule. Écrire la lettre qui désigne la phrase au passé, par exemple, euh, avant-hier. Il y a le mot avant-hier. Avant-hier, avait carrément joué à la MRL. Euh, une phrase qui désigne au présent comme euh, aujourd'hui. <rire> l'écolier récite sa leçon. Et au futur, les élèves feront des exercices ce soir. Alors, au futur, les élèves feront des exercices ce soir. Au présent, aujourd'hui, l'écolier récite sa leçon. Au passé, avant-hier, à FIFA, carrément, on jouait à la marée. Écris les mots dans le tableau. On a orthographe. On va commencer par O. orthographe, vocabulaire, poésie, copier. Alors, orthographe, vocabulaire, poésie, copier. Alors, il y a quatre mots. orthographe vocabulaire poésie Copie les autres noms on dit conjugaison non conjugaison récréation non euh, devoir non écouter non leçon non, non. je n'entends pas le son alors construit des phrases en choisissant parmi les étiquettes suivantes n'oublie pas la le point alors ici euh, euh, les phrases euh, on a interrogé félicite l'enfant la maîtresse on dit la maîtresse interroge euh, l'enfant euh, aller recopie par exemple euh, la leçon le directeur félicite, félicite euh, euh, félicite Alors le directeur félicite euh, Soit l'enfant soit Ali Alors Écoutera euh, Ali écoutera euh, Une chanson Ou Anna écoutera une chanson Ou Ali félicite euh, Mon ami euh, Anna euh, Non Ali euh, « Ali, félicite... Euh, » On dit « Anna, félicite mon ami Ali. » Alors, à la fin de chacune des phrases que tu as écrites, tu dit que c'est passé au présent au futur. Alors, « interroger », c'est toujours au passé. « Recuper au présent. »« Écoutera au futur. »« Félicite au présent. » Alors, on a interrogé au passé. « Félicite au présent. » Recopie au présent et euh, auras <coughs> au futur. Alors complète les mots avec O ou ON ou bien Ou. Alors écoutez bien, on dit une odeur avec O. Une histoire avec OI. Une bouteille avec OU. Des sirop avec O. Le soleil avec O. Un talon avec ON. Un vautour avec OU. La euh, tenture, la tenture ON, une poupée avec OU, il raconte avec ON, une étoile avec OI, une ronde avec ON, alors une odeur, une histoire, une bouteille, des serot, le soleil, un talent, un vautour. La tenture, une poupée, elle raconte une étoile, une ronde. Odeur, histoire, bouteille, sirop, soleil, talons, vautour, tenture, poupée, raconte étoile, ronde. Voilà. Alors c'est tout pour le moment. A la prochaine vidéo.